Good morning. Alors, Eden, je de Rebenissiv de Fenidvora Batester, Roset Zohar Bat Sultan, si vous c'était vous aussi d'aider une prochaine dune, je vais contacter ça minute dernière. Nous étions un secrétaire Mamot Keriket de Vav Mishnat Bet. Bet Hillel Omerim, lo shamanu ela beba'aminakatzir ube'otam medina ukhama'ase sheya. Amru lahem Bet Shamai, achat ba'aminakatzir va'achat on va d'abord traduire la Mishnah, donc j'ai introduit vite fait le sujet. On parle d'une femme qui vient et qui nous raconte que son mari est mort. Est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas D'accord On a vu dans la Mishnah précédente qu'en général, on va si mais il n'y avait pas de dispute particulière entre eux et qu'il n'y avait pas de guerre où elle a pu supposer de conclure de manière proactivement que son mari était mort. Il n'y avait aucun de ces problèmes, dans ce cas-là, elle vient elle nous raconter son mari est mort, on la croit et on lui dit tu peux te remarier avec un nouvel nouveau mari, ou si toutefois elle n'avait pas d'enfant, on va dire tu peux te marier avec ton beau-frère, faire le lui. boum. Maintenant, sur ça on a Betilel qui vient et qui nous met une grosse restri restriction, et qui va finalement pas être retenue à la fin. Betilelom, Bet enseigne, shaman nous et la Beba, Nous n'avons entendu cette halakha que l'on se fonde sur le témoignage de la femme que lorsque Bahamina Kassir elle vient de la récolte du blé, du blé ou de l'orge, ou Beota Medina, et que ça s'est passé dans le même pays, au Kemasé et comme l'histoire qui s'était passée. Qu'en fait, il y avait eu une histoire à partir de laquelle on s'est fondé pour faire ça, c'est qu'il y avait eu effectivement une femme qui était partie dans les champs avec son mari pour cueillir le blé, et qu'après elle est revenue au Bédine en pleurant, et elle nous a raconté que son mari s'est fait mordre par un serpent, pendant qu'il cueillait le blé, et le bête d'In a, a commencé à enquêter un petit peu sur l'histoire, ils sont partis voir sur place, ils ont trouvé effectivement son mari mort, mordu par un serpent, et dans le champ de blé, dans ce cas-là, on dit, ah, on constate que les femmes sont crédibles sur ce point-là, on va permettre aux femmes de les croire. Peut-être que j'ai un peu manqué un petit peu cette introduction, je, je vous ferai je vous un petit mot après à la fin. Ça c'est Beth Hillel qui nous dit, d'accord Peut-être je le dis tout de suite même. Hein. Il faut bien comprendre, selon la Torah, pour pouvoir permettre une femme, il faut nécessairement deux témoins, c'est-à-dire deux témoins et deux témoins cachés. Alors, ça ne peut même pas être ni deux femmes, ni un esclave, ni des goyim, ni rien. Il faut qu'ils aient vu les gens. Or, vous imaginez bien, le pauvre Ronarad qui n'est pas revenu du, du combat, on a, pas, on a tout, difficilement trouvé des témoins qui vont pouvoir nous raconter qu'ils ont vu Ronarad tomber et mourir en plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le dans... Ils sont venus, on dit, pour ne pas, pour ne pas laisser tant de femmes à euh, bloquées pour la vie, on va leur permettre deux choses. Soit on leur permet avec un seul témoin, ça c'était le pérèque qu'on avait, plus haut, je sais plus pas que de d'Alef, et soit on a une autre solution, c'est qu'elle-même elle vienne et nous raconte qu'elle l'a vu Et donc on la croit dans certaines situations. Et sur ça maintenant, bah, il elle vient hein, et nous dit, écoute, quand Ramis m'ont décrété qu'on peut croire la femme, ils se sont fondés sur un cas bien précis, comme on a dit, c'était le cas où ils étaient particulières du blé, c'était dans les champs, c'était à proximité, le Bedin a pu envoyer. Dans ce cas-là, alors on croit, du coup, Ramon, on décrédit, on croit toujours les femmes, si ça s'est passé avec les mêmes conditions. Essentiellement, tout d'abord, que c'est à proximité d'ici, ça veut dire qu'une femme, elle ne va pas nous raconter. Si imaginez à l'époque, ouais, il fallait prendre 6 mois pour partir jusqu'en Amérique, mais on dit, ouais, mon mari, il est mort en Amérique, on n'a aucune preuve pour voir ce que c'est vrai, ce que c'est pas vrai, ça se trouve, le mari ne va jamais pouvoir revenir pour le moment. On ne peut pas se sur ça. Mais si c'est à proximité, qu'on peut facilement partir vérifier. Alors là, on va croire à la femme parce qu'elle ne va pas prendre le risque de mentir, dans la mesure où on va pouvoir l'attraper, la, qu'elle est en train de mentir, et que ça va être la hachoum, la ça va être la grosse honte, la grosse. D'accord Donc, Ramim, on, selon le, le premier avis de Betilal, au début, quoi, il s'est dit que c'est que quand sa proximité est même mieux que ça, c'est que aussi quand c'était bimek et c'était dans les jours où on a. On, on, dans, dans le champ de blé quand on était parti cuire le blé. D'accord C'est un peu délicat comment comprendre ça, il y a un nom de La conclusion de Tosotium Tov, ça nous qu'en qu en fait, les jours où on cueille le blé, la récolte du blé, c'est au début de l'été, il fait chaud dans la rue, il fait chaud dans les champs, et il a pris un coup de soleil. Et c'est genre, même s'il s'est juste évanoui, mais le soleil il est venu, il l'a achevé complètement. À la différence de toute autre situation où on va cueillir les, cueillir les je sais pas mal, les olives vers le, le début de l'automne, ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, c'est plus une bonne période, on ne va plus le croire. Comme ça, béth on ont cru au début. Sur ça, ils sont venus, ils ont rétorqué, ils ont dit, ils ont rétorqué, ils ont dit, je ne suis pas d'accord avec toi, qu'il s'agisse d'une qui vient de la récolte du blé, encore une qui vient de la récolte des olives, ou une qui vient de la récolte du vin, du raisin, Et même encore une autre qui vient même d'un pays très lointain, on ne peut pas le vérifier, c'est vrai que l'histoire s'est passée, avec le cas de avec les jours de la récolte de blé à proximité, mais ils ont décrété que si une situation semblable, donc ils ont parlé Bérevé au présent, avec le cas qui se présente à eux, mais ça veut dire qu'on était limité que à ce cas spécifiquement. Khazou, Bethilel, Léorot, Kédivré, Béchamay, sont finalement, ont reconnu qu'ils ont un petit peu trop forcé sur la dose en interdisant cette femme, et Bethilel sont revenus enseigner la lacha comme. Bête chamaille, en fait, n'importe quelle femme, elle est crue sur son mari, même si elle fait dans un endroit très loin, et même si il n'y avait ni le soleil, ni la pluie, ni tout tout, tout, tout était tout à fait normal, elle vient et elle est crue, elle est crédible, et c'est tout. D'accord C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Svachakolto.